Madame, Monsieur, chers amis, comme vous le savez, vous l'avez entendu, le gouvernement a décidé de maintenir un projet de réforme des retraites vous demandant de travailler plus longtemps, jusqu'à 64-65 ans, demandant aux Français de lourds sacrifices pour faire valoir leurs droit légitime à une bonne retraite. Cette réforme est injustifiée, injustifiable. L'ensemble des organisations syndicales dit non à toute mesure d'âge visant à faire travailler plus longtemps les Français et l'ensemble des forces de gauche et écologistes aussi d'ores et déjà nous appelons à des mobilisations dès le mois de janvier pour dire non à cette réforme surtout surtout ce que nous voulons c'est un grand débat démocratique dans notre pays ce que nous voulons c'est de ne pas imposer une telle réforme par un 49-3 antidémocratique ce que nous voulons c'est que l'ensemble des Français puissent participer à ce débat voire par un référendum, afin d'exprimer nos choix. Ce que nous disons, nous, l'ensemble des forces de gauche et écologistes, nous, au Parti communiste français, c'est qu'il y a tant de richesses dans notre pays pour financer une réforme socialement juste et permettant à tous de pouvoir profiter d'une fin de vie après tant d'années passées au travail. Alors, nous vous invitons à participer à cette campagne. Dès maintenant, signez la pétition sur le site unebonneretraite.fr, une pétition qui demande tout simplement d'avoir ce grand débat, de pouvoir bénéficier d'un référendum et qui montre que déjà, des propositions sont sur la table pour une bonne retraite, une retraite progressiste, nous permettant de vivre tous dignement après une vie au travail. Alors, dès maintenant et d'ici le mois de janvier, préparons-nous à cette grande bataille pour nos retraites.